Bonsoir à vous, Erwan Balanon. Bonsoir. Toute main tendue est bonne à prendre. Toute main tendue doit être considérée. Déclaration de François Bayrou, le président du MoDem, votre formation politique. Euh, il fallait accepter l'idée d'une médiation proposée par Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Quand on est dans une situation euh, comme dans laquelle est le pays, en réalité, de, de tension, euh, d'incompréhension, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension, euh, il me semble que c'est important de, de dialoguer, euh, d'écouter et puis aussi d'entendre, et donc de, de, de faire ce travail, de, de remettre tout le monde mmh. autour de la table, et de se remettre au travail sur ce qui peut être mmh. travaillé. C'est important et... de dialoguer. Sèchement retoqué par Olivier Véran, c'était hier, hein. pas besoin de médiation pour parler, rétor, rétorquer le porte-parole du gouvernement. Franchement, on parle comme ça, les l'impression, moment... oui. alors oui. J'ai eu l'impression, moi, qu'il a dit... Pas besoin de médiateur. Le médiateur, oui. Voilà, alors ça change un peu les, les choses, parce qu'il y avait mmh. une proposition d'un oui, médiateur. Mais... Euh, ne pas vouloir de médiateur, ça peut quand même vouloir dire qu'on a besoin de faire de la médiation. En tout cas, mmh. nous, euh, au groupe Modem, on est euh, très déterminés à pousser cette mmh. idée de remettre tout le monde autour de la table. Bon, en attendant, il y a eu la proposition d'Elisabeth Borne qui invite l'intersyndicale en début de semaine. Mais pour se dire quoi au juste je pense y a un certain vous, avez vu, vous avez vu comment ça bloque déjà. Oui, mais, mais ça va continuer à bloquer si, si tout ce monde ne, ne se parle pas. Donc euh, c'est un premier pas. Et, et maintenant, il faut, il faut mettre un certain nombre de sujets sur la table. Et il y a des sujets sur lesquels, je pense, on peut avoir euh, mmh. des convergences avec euh, bon, les organisations syndicales. Oui. Bah, par exemple, les conditions de travail, les condi les, la question du partage de la valeur. Euh, mmh. Notre pays a réussi à traverser deux crises importantes en préservant le modèle. Enfin L'économie fonctionne plus ou moins plutôt bien. Euh, on voit que le taux de chômage descend et les Français le sentent et les Français ont besoin d'un sentiment de justice sociale et de justice fiscale. Et ça, c'est des sujets sur lesquels, je pense, on peut, on peut largement avancer. Oui, mais pourtant, euh, le secrétaire général de la CFDT, toujours lui, Laurent Berger, veut parler des 64 ans. Il ne veut pas de cette borne. C'est toujours euh, la même position depuis le départ. Il veut en parler chez Elisabeth Borne. Euh, Qu'est-ce ben, qu qu'on fait ben, Qu'est-ce qui se passe Parlons-en, puisque mm. dans le texte qui sort de la CMP, il y a la clause de revoyure. La clause de revoyure, en réalité, 2000, en 2027, on sera à 63 ans et 3 mois. Mm. Euh, donc, et toujours avec ces 43, années annu de 40, 43 annuités. Euh, sur cette clause de revoyure, bah, euh, c'est déjà un point sur lequel on, on peut négocier. Euh, donc, il y, y a des sujets, il faut, il faut travailler, mais Gardons le cap quand même d'une de de, de, partie de la réforme, d'une grande partie de la réforme sur la question des équilibres mmh. financiers. Moi, ça ne me, m'enchante pas de faire une réforme où on dit aux gens qu'il va falloir travailler plus. Mais ça m'enchanterait encore moins de voir notre système s'écrouler parce qu'on ne serait pas capable de supporter la dette qu'elle génère. Erwan Balanan, tout le monde est fatigué. Ce pays est épuisé. Est-ce que vous réalisez ça, en fait Ah, mais moi, je le réalise ouais. complètement. Tout le monde est fatigué, tout le oui. monde en a marre main de ces histoires. Et je hum. suis entièrement d'accord. Il oui. y a un climat de, de violence, de tension qu'il faut vraiment apaiser. Donc, c'est pour ça qu'il faut se mettre autour de la table. Et je l'ai dit en préambule, c'est écouter. Et entendre, parce que si on ne fait qu'écouter, euh, on, on ne va pas avancer. Donc euh, il faut aussi peut-être qu'il y ait un certain nombre d'inflexions, et moi je pense vraiment aux inflexions de justice sociale, de justice fixe fiscale, parce qu'on a des enjeux mmh. énormes pour notre pays qui, qui sont encore en suspens. Je pense à la santé, je pense à l'éducation et je pense à la transition écologique. Tout le monde devait fatigué. Et pendant ce temps, le président de la République, qui veut sa réforme, euh, s'exprime dans pif. Euh, je ne sais pas quel est le gadget dans l'histoire, mais sur la conception de la politique. La meilleure manière d'y arriver, c'est de se faire sa propre idée des choses et de ne pas dépendre des partis des uns et des autres. Euh, ça tombe mal, cette interview. -là. Ça, je, je pense qu'elle a été faite il y a un bon moment. Oui, il y a un mois. Il y a un enfin, mois, bon. Nous bon, est euh, déjà dans la, dans la que... bagarre. On ne peut pas reprocher non plus au, au président euh, de s'adresser à, à tous les types de, de publics et, et en particulier à, à la jeunesse. Bon, euh, c'est logique qu'il explique peut-être euh, sa conception de la politique euh, aux jeunes et, et aussi aux très jeunes. Mmh. Vous savez, nous on va dans les écoles, on essaye de jamais faire de politique quand on va dans les écoles, mais on leur parle de ce qu'est la vie ensemble, le commun, euh, ce que c'est un engagement politique, et pourquoi euh, parfois c'est bien que les gens s'engagent pour Donc les autres. Donc vous dites ce soir euh, « va pour pif » quoi Ouais. Oui. Bon. Moi, moi j'essaye ouais. de, ouais. de ne pas avoir des polémiques à tous bon. les coins de rue. Non. Voilà. non. Euh, autre chose, le président, demain, se déplace dans les hauts de pour présenter le plan haut du mmh. gouvernement, qui est un sujet fondamental. <rire> Finalement, avec ce qui s'est passé dans les Deux-Sèvres, on est sur le même sujet. Vous avez la sensation qu'il faudrait peut-être d'abord apurer cette réforme des retraites avant de passer à autre chose. C'est ben, très compliqué ensuite d'être audible sur des sujets aussi fondamentaux. C'est euh, vrai que c'est un sujet qu'on peut se poser de, de stratégie ou de, ou de conduite de l'action publique en ce moment. Enfin, on a quand même quelques sujets qui restent des sujets euh, importants pour, euh, pour notre, nos économies, pour nos agriculteurs, pour la vie euh, en France. Et... À, à, tout suspendre parce qu'on n'a pas fini de travailler sur les retraites, je, je pense que ça serait une erreur, mais c'est vrai, et, et, je, et je le conçois particulièrement, enfin, je, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce n'est pas facile en ce moment mmh. de mener un certain nombre d'actions et de, et de décisions. D'être audible sur les autres sujets. Erwan Balanan, euh, il y a eu cette dixième journée hier avec une participation euh, en baisse, mmh. moins de grévistes, nettement moins de grévistes. Vous diriez quoi du. Qu'il euh, y a une forme de, de lassitude Non, j'ai enfin, l'impression que les Français restent quand même assez mobilisés. Il faut, faut pas se cacher les choses. Il y a des inquiétudes et elles sont toujours là. Euh, il, faut, euh, il faut les prendre en compte et il faut apporter un certain nombre de réponses. Je, je, je pense que le sujet de la retraite est un sujet évidemment qui préoccupe particulièrement les Français, mais il y a d'autres sujets mmh. qui, qui, qui sont des sources d'inquiétude. Et peut-être tout ça, il y a une agglomération de, de ces sujets-là. Et, et notre rôle, c'est, je le redis, euh, dialoguer, écouter. Ouais, vous, vous, vous êtes vice-président de la Commission des lois mmh. de l'Assemblée nationale. Il y aura l'audition euh, la semaine prochaine, mercredi, de Gérald Darmanin sur les questions du maintien de l'ordre. Il y a toute la polémique autour mmh. de ce qui s'est passé euh, autour des, des bassines. Il euh, y a un problème de maintien de l'ordre je, moi, je ne ouais. sais pas s'il y a un problème de maintien de l'ordre, mais il y a un problème de violence dans notre pays, ça c'est sûr. Mm. Euh, et et euh, de, de, de ce sujet, enfin ce sujet est préoccupant, c'est-à-dire que euh, si, à, si on ne peut plus manifester dans notre pays sans qu'à un moment donné... Euh, il y a des débordements, c'est un problème. Et donc, c'est normal que nous, dans la représentation nationale, la, la, la commission des lois, faisons le travail d'audition du ministre pour avoir un certain nombre d'éléments. Ça me semble important. Je remarque oui. quand même que toute une partie des manifestations durant toute la période se sont très bien passées. C'est les mêmes forces de l'ordre, hein donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose aussi qui s'est passé qui fait que si aujourd'hui il y a des violences c'est qu'il y a eu un changement d'attitude Question courte, réponse courte à quand à la sortie de crise Erwan Balanon ah bah, J'aimerais bah. bien demain matin moi en me levant, bah. euh, <rire> j'adorerais et qu'on passe à des sujets qui sont justement les sujets qui à mon avis sont les sujets qui doivent nous préoccuper, la santé, l'éducation la transition écologique, j'aimerais bien que ça soit demain matin, hélas ça ne sera pas demain matin j'ai bien peur. Merci Erwan Balanon député du Finistère, Quimperlé Concarneau oui, c'est juste, euh, vice-président de la commission des lois euh, d'être venu ici même dans le 1820, France Info. Merci.